pas que les filles vous fassent chier là Ouais ouais je te comprends Pourquoi, là. pourquoi ils font au feu rouge avec leur code 3 ces, ces gros con Eh hey, mais, mais moi je sais pas Non hein. vas-y on va à mon garage Bon écoute pour le braquage moi je vais Je vais me mettre en stand-by Je vais vous laisser faire le, le travail sale Moi je, si vous êtes vraiment dans la merde euh, J'arrive par derrière et je les prends avec la calache Ok ça marche ça marche Très carré carré carré euh, et faut, si... qu on fasse, euh, faut, Faudra qu'on fasse euh, prochain, prochain braquage Ou si on pas un braquage de bombe, il faudra qu'on fasse un plan Là, on le voit un peu yolo et tout, mais ouais qu'on ait un plan. Mais après, par barge... de banque, on fait un gros plan. Superette, ça passe encore, mais de banque, il euh... faudrait un plan. Ok. Wesh, euh... ça va d'or. Ouais. Bon, écoute, pour, le... pour la superette, on, on, se... on va se donner des noms, des Wesh. numéros. Tu veux être quoi, toi Moi, je suis numéro 1. Ok, <coughs> 01. Euh, je vais être 07. Ah, bah le voilà. Eh, salut. Salut. Eh, C'est quoi ton, ton nom Tu veux être quel numéro on vous donne des numéros pour la braquage de Superette. 02 Ok Ok 01, 01 c'est 0207 C'est qui 07 C'est moi non. là Ok Vous êtes prêts les gars J'ai la, la voiture là-bas là Ouais ouais Vous okay, êtes armés Ok ok Ouais ouais ok donc je récap le plan les gars je récap le plan euh, je vais me garer dans une allée Et euh, si ça part en coup vous faites un peu de radio et, et je... je les bombarde Ça marche mmh. ça marche Vas-y les gars c'est parti Les gars, on prend pas T20 hein Mais, Les... on se dirige là-bas en hein, premier, non Non, non, on doit la voiture Ah ok... Bah, on attends, fait, on je... fait une voiture, on fait une voiture Je pose à côté... Parce qu'après si t'as tes T20, ils prennent ta plaque d'immatriculation et t'es dans la merde Laisse-la là, t'as laisse-la là, là, là, là Moi, j euh... moi, j'ai me cacher donc on va pas pouvoir voir mon véhicule Ok, ça marche Du coup, nous, on prend ta... ta... ta... ta... Ton SUV Faudra que et tu... vous déposer et moi j'ai me cacher et je vous récupère à la fin du braquage Faudra que tu nous... Nous fasses des petits changements de plaque d'immatriculation, aussi, s'il te plaît. Ah ouais, ouais. Gars, on va se faire exfiltrer, ça va être grave stylé, mon gars. Bon, les gars, écoutez, si ça, les gars, ça part en couille. On se retrouve ici, ok T'inquiète. Alors, pour l'instant, on va aller braquer. Euh, on va aller braquer dans, dans le nord. Euh, comme ça, euh, tu vois. On va, on va tester une petite supérette random. Une petite supérette random et on verra, on verra si, si, si on gère. Et sinon, on fera un plan si jamais on se fait attraper. Ok. On m'entend la radio là Ouais, ouais, on t'entend pas de problème, mon gars. Okay. Bon, sinon, 01, je pensais que vous avez un petit accent italien. Hein. Ouais, ouais, mais je le cache quand on est en mission. Je vois, je vois. Quand il parle à mode des civils, il garde mon accent de mon pays. Mais quand je fais les braquages, j'essaye de prendre un accent de, de chez vous. C'est où chez moi <rire> bien moi. ouais, ouais bien ok les gars je mettais un petit régulateur euh, de vitesse comme ça les filles cassent pas les couilles si euh, au cas où t'inquiète bon alors les gars pas trop tendu ça va ça va t'inquiète on en a déjà fait avec euh, 0. bon les gars euh, c'est une règle en or hein c'est quand c'est choper on peut casser pas on ça peut, peut faire des amendes si et ah bah ouais, non moi j'ai l'habitude. Ah je suis pas nouveau, t'as vu, vu ou pas la couleur de la voiture Dans notre groupe c'est toi le nouveau en tout cas. Dans votre groupe, mais bah ouais moi j'ai de l'expérience. Je n'ai fait plein des braquages. Vas-y, vas-y, vas-y, roule, roule, roule. Hey, t'as as la mauvaise limitation de vitesse là, c'est 130. Ah c'est 130. On ah, est, est 130. sur l'autoroute mon gars, on est sur l'autoroute, on n'est pas sur une nationale là, on est sur l'autoroute mec. Vas-y, roule ma gueule. Eh vas-y on oh. va braquer, on enlève la, la limite de vitesse mec, c'est bon Si jamais tu vois des flics tu ralentis et on remet la limite Mais vas-y on va essayer d'aller plus vite là, voilà, voilà Bon on a pas une super accélération on a une bonne vitesse de pointe pour 4x4 comme ça, il est blindé hein. Ouais ok vas-y Faut enfin, un peu plus que, que deux chargeurs au moins de pistolet pour nous KO le moteur Ouais Bon du coup c'est quoi le plan déjà là Là le plan c'est que comme on est dans le nord mm -hmm. euh, il devrait mettre beaucoup de temps à arriver parce que pour l'instant le le, le j'ai pas vu de le de commissariat aménagé euh, dans, dans Sandy Shore à Sandy Shore. Mm -hmm. Pour l'instant le commissariat n'a pas été aménagé par les flics. Donc euh, ils sont toujours au euh, commissariat en bas. Et euh, d'après euh, ce que j'ai vu en tant que, en tant que civil, euh, ils tournent euh, il tourne juste un petit peu dans la ville. Et euh, et euh, ils ont pas l'air de trop monter Donc je pense que déjà le temps qu'ils arrivent euh, On aura on presque fait un FIFA. fini Et Exactement on se fait un FIFA Ok Ok les gars on fait un repérage de, des lieux avant de lancer hein. T'inquiète ah, Vas-y vas-y Je te préviens les voitures des flics qui vont beaucoup plus vite Oh mais nous mais nous, nous on est solide Ouais mais ça aurait été mieux de prendre la T20 quoi. Ouais mais on est trop en fait Et le truc c'est que la T20 mec elle soumets. est Tu vois ce que je veux dire Elle est cramée la T20 Bon les gars, il faut que je trouve à la sortie, repérer les lieux du magasin, j'ai cherché un... S'ils si ont assez de preuves, à cause de la T20 ils peuvent te perquise. C'est pas grave ça. J'ai acheté un bidon d'essence pour le renflammer. Bonjour. Regarde-moi ça, c'est vrai. toi. un J'ai pas d'argent, c'est pour ça que je dois vous braquer. Eh hey les gars, c'est quoi ce bordel là Putain, vous êtes con. Attends, j'ai une idée. Je sais comment on va on va braquer. Attends-moi. Ah, on va faire comment Sors vite fait. Vas-y. Euh... Hmm bon, les gars, aller que que la barrière. T'es sûr que. Attends. Attends, au pire, les gars, j'ai passé. J'ai passé de l'autre côté de la barrière. Vous escaladerez la barrière, Et je serai derrière. Salvatore, tu fais quoi là Euh, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est mieux qu'ils se mettent d'art là, mais d'un autre côté, je sais pas si ça passe. Je pense que ça passe pas. Hein. Ah, deux, Ok, là. Et on. Ouais, vas-y, attends, je vais essayer d'escalader de la barrière si j'ai assez de force. C'est bon, j'ai assez de force, on va faire comme ça et comme ça après on va partir, euh, on va partir direct sur la route, ok On part direct sur la route, on part pas dans la montagne sinon ça va abîmer la voiture. Ah ça un range over hein euh, Même euh, même, euh, ça va niquer les suspensions et tout, après on va avoir des problèmes pour continuer la pour suite. Donc euh, voilà. Ok, viens Salvatore. Euh, fort, euh, euh, euh.. Du coup ce qu'on fait c'est que... On attend, je vais voir si tu peux pas aller sur le toit en dire comme ça. Hein. Si pas peux au toit ce serait plutôt... Essaye de te cacher euh, dehors genre histoire qu'on voit pas trop la voiture de, de long quand ils arrivent. Tu braques ou je braque Attention. J'ai pas compris, ça servait à quoi de faire ça Je sais pas. Voilà c'est bon. Comme ça on est sûr que. préviens vous êtes prêts Vous avez commencé là C'est bon, c'est bo bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est lancé C'est parti. Ouais. Carré. 6 minutes. Dans 6 minutes euh, j'ai perdu le C'est compris ouais, ouais. 07, 0,2. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Je vais mettre dans les buissons euh... à côté mal à voir mais bon c'est gentil 07 J'écoute Un truc à te suggérer Tu devrais aller à l'autre bout de la de la rue Pour leur tirer dessus s'ils si rentrent dans le supermarché ah, dans le supermarché Non vous en faites pas il faut que je reste derrière quand même pour avec le moteur euh, prêt à partir j'ai éteint me... un moteur, faut mettre les clés et tout, c'est galère Moi je me mets... C'est rester près du véhicule Moi je me cache Mais je suis dehors. en buisson euh... euh... Je suis en buisson euh... J'ai un visuel euh, de, de route Et que dès qu'on t'alerte tu viens tu un... Il risque de ne pas mettre les... Les alarmes Ah bah je vais les voir Soyez intelligent Attends je vais essayer de me, me mettre... Euh... Je sais pas s'il y a un accès au toit pas d'accès au toit malheureusement, il y a un accès à ce bidon là Il y a un accès au tank les gars, du coup j'ai monté dessus Oh je passe Non, non il, y a un, il, y a un, il y a un tank de fuel pour, le, pour la station essence, je suis monté dessus Donc euh, 02, vous êtes tout seul, vous êtes tout seul dans le, non, super être ça. Ouais, il est tout seul, il est tout seul. Moi, je suis dehors là. D'accord, on fait quoi On dit qu'on a un otage ou on la joue euh, sans otage. Mmh, on va la jouer sans otage. Radio, y'a du nouveau Non, non, euh, pour l'instant, je vois rien. Combien de temps Combien de temps euh, euh, à peu près Tu récupères tout l'argent Il reste euh, 3 minutes. 3 minutes, putain. Ah bah c'est tout le temps. Hein. Le plus tendu le plus rapide, ça ok. Bon, je suis descendu. Je me suis un peu pété la gueule, mais ça va. Le je suis qu'à la double épaisseur du coffre, d'accord. Ok, ça marche. Je suis caché. Euh, J'essaie de trouver le meilleur emplacement. de Côté, il y a marqué que c'est du wish et 8 épaisseurs. En fait. C'est assez, assez épaisse, ouais. Les gars, au futur, c'est mieux de prendre un otage. Hein. Ça peut nous sortir quand même des situations. Euh... Ouais, ouais, t'inquiète. Très, très bien. Mais euh, là, on peut pas. Je pense que ça va être compliqué de faire les cotages. T'entends hein. les sirènes Non, pas aussi, t'inquiète pas. Ils sont Ils auraient dû les éteindre. De toute façon, je suis en scout hein, je les aurais vus. Quoi de temps Ils arrivent. Encore une minute. Ok, ils sont là. Ils arrivent avec à après près de 5 25 secondes. Ils arrivent devant. Ils okay. sont devant. Je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus. Je les vois, je les vois. Il, ram... il, il se rapproche de moi. Il se rapproche de moi. Il y en a un qui est parti euh... derrière le, le supermarché. Tu un tueur, je dis en tueur, je dis en tueur. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe J'arrive en renfort, j'arrive en renfort Merde, il est. il est mort. Quoi Il, il est comment Il s'est fait toucher Putain Il est où le flic Il est où le flic derrière, derrière le supermarché. Le supermarché, de temps. Eh t'es où T'es où Sors les mains en l'air, sors les mains en l'air Cible, cible morte, morte, morte, morte. Cible morte. Ok, ok, ok. Cible, cible décédée. Ok, ok. Euh, on va récupérer notre collègue. On va l'emmener à l'hôpital. On va le ramener. On va le ramener à l'hôpital, mec. T'as as dû arrêter. T'as dû arrêter le braquage. Ouais, ouais. Putain. Vas-y, on l'emmène à l'hôpital. Allez vite à l'hôpital Faut qu'on le soigne là oh. Sors oh. Allez je te porte Putain un médecin un médecin Fais chier ils sont partis en patrouille je vais te mettre sur un lit. Oula, ça va Ouais, ça va, ça va. Ah putain, j'arrive pas à te porter. Au-dessus du lit. Est-ce que tu peux essayer de te mettre sur le lit, s'il te plaît Te glisser. Ok, bon, euh, je vais, je vais appeler. Euh... Tu vas appeler Ouais, je vais appeler. Euh... Qui Samu. Mais t'es malade, on est masqué et tout. Et alors Ils ont, ils sont obligés de nous, de <tousse> nous trucs. Ils vont nous balancer ils sont la police de nous soigner, Ils sont obligés de nous soigner. Il y a secret médical. On est dû achever les deux flics là. T'inquiète. Tu me peux planer rare comme les gouttes de cristal. Viens, on part loin. Chef de nous deux, assis sur le sable. Gère ai la nuit dans ce mal. Je vois ces yeux dans le ciel n'égale pas la couleur. Vois, je me noie dans cette merde Pour m'oublier au moins quelques heures. Rejoins-la. Je pourrait tout changer, pourquoi lui faire la biche? Et peut-être le rappeur dont elle rêve, mais j'ai peur, peur donc, donc je tue, larmes aux yeux donc je fuis. Faut toujours que je tasse, que je colle, que je boive, que je parte, que je taille, c'est foutu bras sinon je pense à toi. Merde, Merde. j'ai toujours ta voix dans ma tête, t'es ma drogue, t'es moments, de t'es ma, ma belle. belle. Smile est triste sur, sur la, la trousse.